Bonjour, avec vous, Monsieur Sebdalel. Je vais vous présenter un cours de communication progressive de français niveau débutant. Et acte de parole pour aujourd'hui, c'est hésiter. On a ici une situation de communication chez le fleuriste. Alors, Luis, parlons à la fleuriste. Bonjour, monsieur. Je peux vous aider. C'est la fleuriste qui parle. Bonjour monsieur, je peux vous aider. Oui, je voudrais un bouquet, mais je ne sais pas trop quoi choisir. Ça, c'est ce qu'on appelle hésiter. Hésitation. Je ne sais pas trop quoi choisir. Je ne sais pas trop quoi choisir. La floriste va l'aider, bien sûr. Vous voulez mettre combien à peu près hein? Je ne sais pas. Peut-être. 15 euros. Enfin, regardez. On peut faire un bouquet rouge et blanc. C'est très joli. Ou alors, vous pouvez aussi choisir un bouquet tout rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle l'expert. Parce que c'est une floriste. Et c'est bien son métier. Regardez. On peut faire un bouquet rouge et blanc. C'est très joli. Ou alors, vous pouvez aussi choisir un bokeh tout. Alors, il dit, j'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez voilà. Si vous hésitez, vous demandez toujours l'aide. J'hésite un peu. Qu'est-ce que vous me conseillez La fleuriste, dit, ça dépend de la personne. C'est pour offrir oui, c'est pour ma grand-mère. Alors, je vous conseille un bouquet de roses rouge. Vous croyez Oui. Vous allez voir, votre grand-mère va être très contente. Alors, voici quelques expressions de hésite. Par exemple, je ne sais pas trop quoi choisir. Alors, lui, je ne sais pas trop quoi choisir. Quel genre de bouquet, par exemple. L'autre, elle dit « je ne sais pas ». Il utilise le verbe « savoir », bien sûr, « présent » à la forme négative. « Je ne sais pas peut »,« peut-être »,« peut-être »,« utilise ce mot »,« peut-être »,« j'hésite un peu »,« vous croyez ». Alors là, la floriste aide, bien sûr, lui, et lui conseille aussi. Alors, on continue maintenant. Lorsqu'on parle de savoir, grammaire, on dit, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent, je ne sais pas, etc. Tu ne sais pas, il ne sait pas, nous ne savons pas, vous ne savez pas, ils ne savent pas. Croire, je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, il croit. Il y a différence entre savoir et croire. Vouloir aussi, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, veulent. Manière de dire maintenant, on dit je ne sais pas, je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr, peut-être, j'hésite un, un peu, faut croire. Alors là, c'est pour vous aider bien sûr, ce sont des manières de dire. Par exemple, le verbe savoir à la forme négative, on dit je ne sais pas, je ne sais pas trop. Je ne suis pas sûr, peut-être, j'hésite un peu, vous croyez, d'accord, alors il y a euh, hésiter parce on dit j'hésite un peu, il y a aussi savoir, on dit je ne sais pas, je ne sais pas trop, il y a aussi euh, « ne pas être sûr », on dit « je ne suis pas sûr ». Il y a aussi le mot « peut-être ». Ce sont des manières de dire. Ça, ça veut dire, tout simplement, ça veut dire. ça veut dire tout simplement la façon de parler, la façon d'exprimer, hésiter. Pour le côté vocabulaire, on a « aller chez le ou la floriste »,« faire un bouquet de fleurs »,« un bouquet » pour offrir, pour moi, pour un mariage, pour un anniversaire, une gerbe, ça veut dire pour un décès, la mort de quelqu'un, on ne dit pas un bouquet, mais une gerbe, un, quelques fleurs, par exemple, les roses, les tulipes, les lilies les marguerites, et les... les qui les iris, voilà. une plante à fleurs, le juranium, le caméléa, une plante verte. Arroser les plantes avec un ardoir, Ce sont des mots ou de vocabulaire vu qu'il est bien sûr dans la situation de communication. Alors maintenant, vous savez que le thème d'aujourd'hui, c'est faire les courses. C'est clair, c'est faire les courses. On a hésité. Alors, Luis hésite un petit peu. Lorsqu'il est chez la fleuriste, il ne sait pas trop quoi choisir. Il ne sait même pas combien. Et le genre de fleurs qu'il va choisir pour n'importe quelle occasion. Et la fleuriste lui donne des conseils, aussi des informations. N'oublie pas aussi la manière de dire pour hésiter. Je ne sais pas, je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr, peut-être, j'hésite un peu, vous croyez. Alors, c'est ça. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Euh, C'était avec vous, Monsieur Youssef Dalel. Il vient de vous expliquer un cours de communication progressive destiné uniquement pour les élèves. Euh, les adolescents, les adultes, qui ont un niveau débutant qui aimeraient bien améliorer leur façon de communiquer. Alors, si vous aimez bien sûr cette vidéo, vous pouvez mettre des likes, euh, cliquer sur la cloche pour avoir de nouveautés et mettre bien sûr des commentaires au-dessous de la vidéo. Merci et à bientôt.